Seigneur, nous venons devant toi ce jour, pour t'adorer, pour t'élever, nous nous attendons à toi Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi, pour oh, prosterner, prosterner devant ton trône. je m'attends. Attends à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà devant ton trône, Seigneur. Pour contempler ta grâce, nous, nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu. Devant ton trône. Je m'attends à toi, je veux voir ta gloire, Prosternez, prosternez. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous nous attendons à toi Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi Jésus. Prends la place du roi. E baba ba scendere le brides gloria on da brida surbarana ku bride gloria na bradas no o stermne Seigneur, je viens, consterné, Seigneur, je viens. Tu es le seul qui sent mon cœur et mon âme. Tu es le seul qui sait quand je tombe, je me relève. Seigneur, je viens, pour apprendre de toi, je viens, entendre ta voix, je viens, être guéri par toi, je viens, je viens, Seigneur, je viens, prosterner, Seigneur, je viens, pour entendre ta voix, je viens. Je vais les yeux vers toi, je viens, oui, je m'attends à toi, toi, je viens, Seigneur, mon Dieu devant toi, je viens, pour entendre ta voix, je viens, pour écouter ta voix, je viens. Seigneur, je viens pour entendre ta voix Je viens pour écouter ta parole Je viens pour recevoir de toi Je viens être dirigé par toi Je viens me purifier, Seigneur Je viens m'orienter, mon Dieu Je viens Je viens Te transformer, je viens pour être guéri. Je viens, je viens, Seigneur mon Dieu. Je viens, oui, je viens en ta présence. Je viens en ta présence, Seigneur. Je viens pour entendre ta voix. Je viens, est dirigé par toi. Je viens. Être conduit par toi, je viens, mon Dieu Seigneur, je ne peux rien sans toi Seigneur, Jésus. Je ne peux rien sans toi Seigneur, Jésus. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi Seigneur, Jésus. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi Seigneur. Jésus, je ne peux rien, je ne peux rien sans toi Seigneur. Jésus, c'est pourquoi à tes pieds Seigneur, je viens pour entendre ta voix. Je viens pour recevoir de toi, je viens. Recevoir tes directives, je viens, pour être transformé, je viens, pour écouter ta voix, je viens, pour entendre ta voix, je viens, je viens, je viens, mon Dieu, je viens. Seigneur, nous venons devant toi ce jour. Toi seul, tu sais les ténèbres qui règnent souvent autour de nous. Toi-même, tu sais les questions que nous nous posons. Toi-même, tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur Dieu. Nous n'allons ni à gauche ni à droite, mais devant toi, Seigneur. Je viens pour entendre ta voix. Je viens pour écouter ta parole. Je viens Jésus, Reçois l'honneur, Seigneur. Saint Esprit prend le contrôle. Sans Toi, Saint Esprit, je ne suis rien. Sans Toi, Saint Esprit, je ne peux rien. Sans Toi, Saint Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Saint Esprit prend le contrôle. Saint Esprit prend le contrôle. Saint Esprit prend le contrôle. Saint Esprit prend le contrôle. Oh, sans Toi, Saint Esprit. Saint Esprit vient diriger toutes choses. Saint Esprit met les mots dans ma bouche. Saint Esprit dispose le cœur de tes serviteurs et de tes servantes. Saint Esprit guérit les malades. Saint Esprit brise les chaînes. Saint Esprit oriente quelqu'un. Saint Esprit change les vies. Oh, je viens. Jésus, Amen Quelqu'un acclame Jésus Merci Seigneur Seigneur nous voulons en cette heure nous approcher de toi Toi qui sont nos cœurs, Toi qui nous connais Toi qui sais l'état dans lequel nous nous trouvons Toi qui Oh Dieu Seigneur, tu me connais Tu sens mon cœur Tu connais mes pensées Avant que je ne parle Tu sais Mes intentions Tu sais combien je t'aime Et j'aspire À ta volonté, mais je me sens si faible. Incapable de te suivre par moi-même, mes mains levées vers toi. Je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi. J'aspire, à ta présence, je veux vivre par toi, oh Seigneur. Ta présence me suffit pour combler mes attentes, mon Dieu, être à ton image. Prosterné devant toi, oh, oh, oh, je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh mon Dieu. Sans toi, ma vie n'est rien. Le souffle de vie me vient de toi, toute chose en moi viennent de toi, j'en suis conscient et je lève les yeux toujours vers toi pour vivre par toi Seigneur, tu me connais, tu sens mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais j'ai soif de toi. Moi. Seigneur, tu es tout pour moi Quelqu'un est-il avec moi maintenant dans ce moment Est-ce que tu peux dire à Jésus qu'il est tout pour toi Il est tout pour toi, tu es tout pour moi Seigneur, tu es tout pour moi, mon Dieu Tout pour moi, tu es tout pour moi mon souffle de vie, tu tout pour, tu es tout pour moi, tout pour moi, Seigneur tout pour moi, mon roi tout pour moi, je dis tout pour moi, mon Dieu, ma lumière, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon sauveur, elle prend tout son sens, oh oh oh par ta vie qui agit en moi. Oh, oh, oh. Ma vie, ma lumière, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Sauveur. Elle prend tout son sang, ton amour qui agit en moi, tu es tout pour moi Seigneur, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Je vois le roi Sur son trône élevé Je vois le roi Prier de son éclat Je vois le roi Dans sa souveraineté Je vois le roi régner Je vois le roi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 Rien n'arrêtera Et ton royaume Qui exulte de joie Je vois le roi régner Tu agiras Tu agiras Comme on te semblera Je vois ton règne Que rien n'arrêtera Et ton royaume Exulte de joie, je vois le roi régner Tu agiras, tu agiras Comme bon te semblera Je vois ton ré, que rien n'arrêtera Et ton royaume, où il y a tellement de joie Je vois le roi régner Comme on te semblera, je vois ton rêve, que rien n'arrêtera, et ton royaume qui exulte de joie, Seigneur, je te vois régner. Oh, je sais que mon Dieu agira encore, tu agiras, tu agiras, ton hey, bon te semblera, je vois ton régler. Jésus, eh, eh, eh, où il y a tellement de joie, le roi régné, eh, yeah. encore une dernière fois, tu agiras, tu agiras, comme on te semblera, je vois ton règne, Seigneur, rien ne peut t'arrêter, ô oh, ton royaume, où il y a tellement de joie, je vois le roi Promis Jésus de ne jamais nous abandonner. Lorsque tout semble désespéré, sur toi je peux compter. Lorsque tout semble s'écrouler, tes paroles rassurent mon âme. Lorsque tout semble fini, es encore rempli d'espoir. Tu transformes mes déserts et l'âme en eau oasis de joie. Et mes ténèbres s'illuminent. Jusqu'au son de ta voix, tu es là, je sais que Je peux compter Lorsque tout semble s'écrouler Tes paroles rassurent mon âme Lorsque tout semble fini Je suis encore rempli d'espoir Tu transformes mes déserts et larmes en oasis de joie et mes ténèbres s'illuminent. juste au son de ta voix, tu es là, je sais que sur toi nous pouvons nous attendre à toi mon Dieu tu es fidèle et tu, as tu mon âme ah. et je verrai Seigneur je veux voir ta gloire ta gloire Ce que j'ai semé avec douleur, je le moissonnerai avec chant d'allégresse. Ce que j'ai perdu pour toi, je le retrouverai au centu. Si mon Dieu est avec moi, qui peut être contre moi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 Est présent mon dieu tu es présent tu es présent tu es présent seigneur apprends nous à être conscients de ta grâce de ta présence dans nos vies quel que soit ce que tu vis sache que ton dieu est présent tu as semé avec douleur s'en aura avec chantal et Si Dieu est avec moi, mon Dieu est avec moi, je suis calme en moi, ta grâce me suffit, Jésus est avec moi, il reconforte mes pas, il dirige ma vie, dans l'adversité, je suis plein de confiance, parce que tu je es là tu es là je peux compter sur mes yeux sont sur toi je peux compter sur toi seigneur et tu vas mon mes yeux sont sur toi je peux tu. à ta gloire, mon Dieu. Et je La parole dit que tu allais de lui en lieu, Jésus. faisait du bien à ton peuple. Guérissant les malades, libérant les captifs. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu es encore là parmi nous. Seigneur, que dans ta grâce, tu fasses de même. Guéris les vies, transforme les cœurs, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Les chaînes, change les vies, glorifie-toi, glorifie ton nom et je verrai ta gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur parce que tu es présent, merci Seigneur parce que tu es là. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Amen. Brinda Baba, la brinda Bring the da brothers glory on the da brothers glory on the brothers city The glory on the bride, shara barra la glory on the brada Bring the brothers sorubara, la glory on the bride, city de bro De Dieu en moi, mes font toute la différence. Je vis dans font toute la différence, je vis dans l'abondance, la vie de Dieu en moi et mon obéissance font toute la différence, je vis dans l'abondance. Seigneur, ta présence, ta vie divine en moi me font vivre dans l'abondance. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Béni, sois-tu Dieu vivant. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta puissance. Sois élevé, sois magnifique pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Content de vous retrouver ce mardi pour notre mardi live. Pour mettre sa nouveau live. Soyez tous les bienvenus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous voulons entrer dans ce moment en adorant et en contemplant le Seigneur. Jésus seul est dit de recevoir la gloire et l'honneur. Même si, Lorsque nous arrivons à faire des exploits, nous devons être conscients que c'est lui qui nous a donné la force, la sagesse, l'intelligence. Le cerveau pour pouvoir le réaliser. C'est ce que nous voulons dire à toi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Je veux chanter tes louanges au oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges au oh Jésus. Je veux louer. Nous approchons de toi Seigneur prends le contrôle de toutes choses de tout ce qui se passe et tout ce qui sera dit ô oh, Jésus puisse élever ton nom puisse magnifier ton nom puisse glorifier ton nom je veux chanter tes louanges ô oh, Jésus je veux louer ton Saint nom, je veux chanter tes louanges au oh Jésus, je veux louer. Ensemble, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur Jésus. C'est toi qui es digne d'être un loup. Oh mon Dieu, toi seul est digne. Tu es plus. Seigneur, toi seul est digne. Seigneur, toi seul mérite d'être adoré, mérite d'être célébré, mérite d'être élevé. Jésus, tu es digne de recevoir la Je dis tu es digne, nous disons que tu es digne, toi seul mérite la gloire, toi seul mérite l'honneur digne digne, digne digne, digne digne. digne de recevoir l'honneur et la gloire. Tu fais tellement de grandes choses, tu fais tellement de grandes choses, tellement de grandes choses. Nul ne peut se comparer à toi. C'est toi qui es l'auteur de toutes nos forces, de toutes nos forces, de toutes nos capacités. Tout ce que nous avons pu inventer, créer, faire, vient en fait de toi. Car tu es l'initiateur de toutes choses. Tu nous as conçus, tu nous as fait. A toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire au siècle des siècles, au siècle des siècles. Sois béni Jésus...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 Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de tes êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie, y a-t-il un Dieu comme toi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 Adoré, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. T'adorer, prosterné devant toi, j'admire ta face, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ces instants parce que tu en prends le contrôle. de and I brought the glory on the breast remember I my show and I the glory on the breath Friday the glory on the price no mama machine the rest I brought a glory on the way Man, I'll the fire losa here on the bread is no come my baba sharing my best I to ready low again they read a Friday share O Light the comb dry the brightest look at Béni sois-tu Seigneur pour ta présence manifeste au milieu de nous Tu es là partout nous sommes Seigneur Dieu Tu es présent parce que nous sommes tous ensemble assemblés en ton nom pour entendre ta parole, pour être édifié dans ta présence, pour t'adorer, pour te célébrer, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Ta présence nous suffit, juste ta présence, elle nous fait du bien, elle nous suffit. Et parce que je sais que tu es là, ta puissance est déployée pour restaurer les vies, pour guérir les malades, pour transformer les cœurs, pour faire vivre une situation extraordinaire à quelqu'un, connecté en ce moment. Béni sois-tu Dieu des cieux, à toi la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'être humain est limité, il lui est impossible par exemple de voler comme un oiseau, mais caché dans un avion, il en devient capable. Il lui est aussi impossible de vivre sous l'eau comme un poisson, mais dans un sous-marin, cela devient possible. De même, nous aussi nous impossible de faire, d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais caché dans le Christ, cela est possible. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, In et caché en toi, tout m'est possible, Seigneur mon Dieu. Être comme toi, te ressembler, être à ton image. Être comme toi mon Dieu Que ton règne vienne Sur toute la terre Et que le monde te voit Au travers de nous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 tout ce qui le visage de ouvert quand on prend son visage nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. être comme toi mon Dieu être toi tel il est tel le sort en Christ être comme toi ce monde ce monde a besoin Et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi oh Dieu, je n'y arrive pas, t'es caché. Toi les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Être comme toi, être comme toi, parler comme toi, agir comme toi. Être comme toi, être comme toi, mon Dieu, être comme toi, être comme toi. Comme toi Nous nous le confions en toi, nous sommes cachés en toi Être comme toi Seigneur Être comme toi Jésus Amen